Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Good Game Empire, sur notre petit château qui est maintenant très très plein. Euh, on a eu des décos cadeaux euh, avec toutes les décos au trône de la faucheuse, euh, fontaine de crâne et trucs d'événements divers et variés. J'ai plus la masse de place, euh, donc euh, je construis encore quelques machins, mais grosso modo, même mon dernier avant-poste, et plein, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et c'est beaucoup beaucoup lié euh, au fait que il euh, a peu d'événements, souvent très très peu. Euh, actuellement, on a l'événement du thé ensoleillé qui va se terminer, comme vous pouvez le constater. Euh, j'ai fait 80 000 thé hier, ce qui était le maximum euh, euh, qui donnait des récompenses que je trouve intéressant sans avoir besoin d'acheter des feuilles de thé et des accélérateurs de thé. Euh, du coup j'ai récupéré un commandant relique euh, full 3 étoiles simples plus une étoile d'argent sur un truc. Capacité de pillage des horreurs 28%. Bon, ça peut, ça peut servir, je sais pas si, mais c'est le truc le plus utile du monde. Détection tardive des de l'armée en attaque contre des seigneurs 84,9%. Euh, c'est peut-être le bonus le plus fort. Je trouve que protection de la porte des seigneurs euh, à 14%, c'est vraiment, vraiment petit. Et force dans la cour, 13%, ben, ça m'a l'air petit. Mais bon. Euh, plus une déco à 500, voilà. On a aussi gagné la, la déco à 230. Plus des plumes. Bon, les plumes, on en obtient un peu partout. Un bailli qui fait force sur les unités cantonnées. Avertissement contre les seigneurs. Bonus d'ordre public et bonus de production des ressources de base. Ça c'est très très très très très très chouette, surtout que grosso modo je produis zéro dans ce château et, et même avec euh, plein plein plein de bâtiments de production de bois et de pierre je n'atteindrai pas les 860 par, euh, par heure. Euh, avertissement anticipé des seigneurs, c'est aussi vachement intéressant. Je me demande si jamais mon bailli actuel ne va pas céder la place à ce nouveau héros, héros relique parce qu'il a pas mal de trucs en moins. Euh, événement fini. T'es bien frais. Ok. L'apparence la, de commandant. Et là... Brrr. Protection du mur, vitesse de déplacement et protection des douves. Mince. J'aurais espéré avoir un bouclier qui sont les seuls qui rapportent de la force, distance et force mêlée. Parce qu'un commandant relique avec une... Si vous avez une seule pièce de commandant relique, pour que ce soit un, un bon commandant, il faut... Euh, force de... Il faut un bouclier, en fait. Ça fait grosso modo 80 minimum de force à distance et force au corps à corps. C'est aussi fort en force à distance et force corps à corps que les baillis qu'on obtient au festival, au moins aussi fort. Euh... Et c'est une pièce d'équipement qui suffit pour faire ça. Bon, j'ai pas eu la meilleure, j'ai pas eu la pire. Je crois que les... La quatrième pièce d'équipement, je sais plus comment ça s'appelle, les... les reliques, sûrement, rapporte. Euh quasiment rien en bonus alors que là j'ai quand même beaucoup beaucoup moins de production du mur beaucoup plus de vitesse de déplacement de l'armée le truc c'est que c'est pas combinable avec une autre pièce donc euh, toute seule je me vois mal la mettre sur un bailli ou okay. un commandant je ne saurais pas trop euh, comment comment l'utiliser ouais. le commandant part de l'équipement non relique et ne veut pas utiliser l'équipement relique voilà en revanche mon bailli pour l'instant j'ai ça 22 et 17, ça fait à peu près 20% de force des deux et protection des douves je trouve ça intéressant mais par rapport à ça avec le bonus de production des ressources de base et d'ordre public je trouve ça plus fort, là actuellement je produis 4006 de nourriture si je me décide à virer tout le monde ça va rapporter juste 1000 d'ordre public vous allez me dire mais et que je mets ce bonhomme On est toujours à 4006. Lol, qu'est-ce que j'ai fait mal. Rien du tout. C'est juste que leur public a eu aucun impact. C'est chelou. Très mystérieux pour moi. Euh, en revanche... Non, ça ne s'est pas actualisé peut-être. On va quitter le château et on va y revenir. Ah, visiblement, j'ai quelque chose dans les récompenses là-haut. En effet, voici un petit cadeau de notre part. Feuille de thé, eh, ça recommence. Et c'est reparti. <rire> euh, comment comment j'ai fait un si gros score euh, sur le truc de thé J'ai pris des châteaux au pif, genre celui-là. J'ai fait, hop, on attaque. Euh, et on mise sur le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de défense. Et comme je suis petit niveau, la plupart des gens, on va dire, la moitié des gens ont pas beaucoup de défense. Et donc, quand il y a une petite attaque comme ça, ça suffit. On va d'abord lui mettre... Bon, on va le lancer comme ça. Matériau de construction. Ah, ça s'est actualisé visiblement. De la pierre à revendre. D'accord. Corne d'abondance. De la pierre à revendre. Oh là, ça m'en fait un paquet. Ah, et celle-là, elle n'est pas finie. Du coup, j'en ai deux. Oh oh Très bien. Et j'ai l'apparence permanente. Plaque de mosaïque. Je crois qu'on ne peut pas y mettre de gemme. Euh, ça tire une gemme. Apparence. Ouais, c'est ça. J'ai trois co, Apparence temporaire. Je me vois mal mettre une gemme sur une apparence temporaire. Je trouve que c'est un peu du gâchis quand même. Euh, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Bon bah, je vais me retenter d'obtenir des trucs bien en taussolier. Bon à vrai dire, j'ai quand même acheté.. Euh, un paquet de défenseurs pour 825 rubis parce que il y avait un joueur qui m'attaquait 500 soldats, j'allais pas tenir avec la faible défense que j'ai d'ailleurs là j'ai que 380 pratique j'en ai, je crois que j'ai bah, à peu près les 700 autres défenseurs dans mon avant-poste à proximité donc je peux envoyer ah il y a elle aussi, voyante voyons ce que tu vas me donner 200 rubis ok Toujours pas d'événements. encore de noblesse. Recruter des unités. Je trouve ça dur euh, à partir du moment où c'est où les arbalétriers suffisent plus euh, pour euh, ce genre de concours. Là, il faut prendre des grosses troupes. Euh, le truc, c'est que je ne sais même pas si je vais vraiment beaucoup le faire. Parce que euh, le je produis, 1000, 2000... je produis 1200 de nourriture en plus. Waouh. Ah oui ah oui, d'accord. En fait, plus 1000 d'ordre public, c'est beaucoup. J'étais à 230% de production, et maintenant, je suis à 270. Et je produisais... Mais c'était même pas le bon avant-poste. Euh, J'avais passé 1200 récemment, mais il m'indiquait que c'était 4000-4000. C'est ce que je produis à euh, Ralu. Me semble-t-il... Non, alors dans mon meilleur avant-poste, je produis 4000. Bon, c'est très étrange. J'ai encore des flammes sur des bâtiments. Ça doit, être, ça doit être des joueurs qui me sabotent. Malheureusement, ça m'arrive un peu fréquemment. Quand je les attrape, je me venge. Euh, voilà, que dire de plus Je pense que je vais recommencer à faire des missions du genre Siri, tailleur de pierre pour l'XP. Parce que. C'est vraiment dur de monter en XP sans les niveaux et sans les événements. Ça m'arrivait avant de faire euh, à petit niveau, euh, de faire les nomades, euh, et je gagnais un, voire deux niveaux, rien qu'en attaquant les nomades. Parce que chaque bataille vous rapporte une quinzaine d'XP, et quand vous avez besoin de 1000 d'XP pour passer au niveau supérieur, bah, si vous faites... Ça euh, doit faire 70 attaques, hop, c'est bon, vous montez au niveau supérieur. Voilà.